Bonjour, nous allons créer ensemble un, un sommaire avec des hyperliens au niveau des titres de façon à se rendre directement euh, dans la diapositive concernée. Exemple, si je clique sur les bateaux au XVIe siècle, je vais directement dans la diapositive 4 sur les bateaux au XVIe siècle. Alors comment je fais euh, Je surligne mon titre. Je vais dans insertion hyperlien. Et là, vous voyez, sur la gauche, j'ai différents endroits à sélectionner. Je vais sélectionner « document ici. Et puis, dans « cible dans le document », je vais me rendre dans la petite cible, ici. Et je vais euh, chercher la diapositive concernée. Donc là, les instruments de nav navigation, c'est euh, la diapositive 2. Donc, je clique sur « Diapositive 2 », j'applique, je ferme. Vous voyez que là, « Diapositive 2 » apparaît. J'applique. Je ferme. Alors maintenant, lorsque je clique sur les instruments de navigation, je vais dans la diapositive 2. Et c'est suivant. Je vais cliquer sur les maladies en mer. Insertion hyperlien. Dans le document et cible dans le document. La petite cible. Diapositive 3, cette fois-ci. J'applique, je ferme. J'applique, je ferme. Je peux vérifier que mon diaporama fonctionne bien et que mon sommaire est efficace. Voilà, à bientôt